Tu ne mens pas, tu ne faillis pas, qu'est-ce qui t'est impossible Cela n'existe pas, jamais n'existera, tu ne mens pas, tu ne faillis pas, qu'est-ce qui t'est impossible Cela n'existe pas. Jamais n'existera Je me suis réveillée avec... Euh, bon, pas vraiment avec cette chanson, mais depuis le réveil là, c'est ça qui m'accompagne. Donc, ça fait que je suis de bonne humeur à cause de cette chanson. J'aime beaucoup cette mélodie là, qui dit que tu ne mens pas, tu ne faillis pas, euh, rien n'était impossible. Qu'est-ce qui peut être... Hein C'est quoi Qu'est-ce qui était impossible Cela n'existe pas. Jamais n'existera. Bon, C'est une louange en fait, qui est adressée au Seigneur pour lui dire il est capable de tout. Rien ne lui est impossible. <coughs> Rien ne lui est impossible. Et combien de fois vraiment notre vie, notre santé, pour nous garder, nous maintenir en santé. C'est son, son désir quoi. Euh, ce que je fais ici, ce n'est pas euh, le culte du corps. Ce n'est pas euh, d'avoir euh, un corps euh, pour en faire euh, une adoration. Mais c'est vraiment avoir un corps en santé pour pouvoir, à la gloire de Dieu, pour pouvoir le servir, pour utiliser ça et pouvoir faire ce qu'on a à faire. Et c'est ça, ça que je prends. Je ne prends pas de d'être en adoration au corps, d'exposer son corps nu, etc. Ce n'est pas vraiment le message de cette chaîne. C'est vraiment de pouvoir prendre soin de, de soi. Parce que j'ai remarqué que lorsque on commence notre vie, surtout de marier, surtout nous les femmes, avec les enfants, on a tendance souvent avec le temps à se négliger un peu. Et parfois, c'est pas à dessein. Parfois, c'est juste qu'on est emporté dans les... Les événements, les choses de la vie et puis on fait de moins en moins attention à nous, on fait de moins en moins attention à ce qu'on mange et ça crée avec le temps des maladies, des soucis, des bobos. Et je peux dire qu'il y a quelques années, c'est vraiment dans ces cycles là que je me retrouvais. J'ai commencé à être malade, à avoir des choses inexpliquées et j'ai et jusqu'à ce que j'ai compris que vraiment il faut que je fasse attention à mon alimentation. Donc c'est ce message que je veux passer, c'est un message d'espoir, c'est un message de foi, c'est un message de courage parce qu'il faut de la volonté. Et cette volonté-là, c'est Dieu qui nous la donne pour pouvoir tenir, pour pouvoir avancer. Donc il ne faut pas se fier à la balance. Ce que la balance dit, ce n'est pas ça qui doit déterminer si on continue à faire des bons choix ou pas. La balance, vraiment, on s'en fout. Mais on continue de façon consistante Ça doit être notre style de vie euh, De vivre comme ça, de faire ces bons choix-là Parce que ça nous fait du bien à l'intérieur Et ça finit par sortir à l'extérieur à un moment donné Donc c'est ça, c'est ça mon message, ok On se nourrit que du bon Nous sommes au jour 9 de notre euh, expérimentation du Belly Blaster Et je peux vous dire que le Belly Blaster, ça, ça, ça marche En tout cas, le titre belly, le Belly, c'est le ventre Donc je suis formée comme ça donc j'ai quand même tendance à avoir un, un, un, un petit ventre mais je peux dire que ça s'est affiné ça s'est affiné parce que parce que le belly blaster <rire> donc vous pouvez voir ici mon tour de taille est bien plus affiné donc c'est en tout cas intéressant et aujourd'hui euh, j'ai au premier petit déjeuner je vois ici j'ai euh, les saucisses de, à déjeuner, un œuf et choucroute. Ensuite, j'ai la salade. J'aime beaucoup la salade ces derniers temps. C'est bizarre, c'est peut-être parce que euh, l'été s'en vient, mais quand j'ai la salade, je suis comme contente. Et le soir, j'ai quelque chose qu'elle propose c'est comme une petite une patate douce moyenne avec la viande. J'ai des questionnements par rapport à cela. Euh, j'ai un petit peu de crainte. Je, je me demande si je dois le faire ou changer parce que la patate douce, je vois que euh, ça fait monter un peu chez moi. Ou alors, comme c'est pas tous les jours, peut-être je vais en prendre. Je vais le voir d'ici là. Mais c'est ça qu'on a pour aujourd'hui. Je ne veux pas être plus longue. Si un tel contenu euh, te parle, euh, ici on parle de, de bien se nourrir. Euh, je focus plus sur l'alimentation cétogène, mais ces derniers jours, j'ai fait une expérimentation qui n'est pas 100% keto, qui est un peu plus euh, riche en glucides, mais on va aller chercher dans les sucres, dans les fruits, je veux dire, dans les fruits, et quelques sucres lents, quelques sucres lents, quand même, santé, comme le quinoa, la patate douce, c'est ce que j'ai vu jusqu'à présent. Donc, euh, c'est ça, mais on ne les mange pas, ces sucres lents-là, on ne les mange pas aussi chaque jour. Ce qu'on mange chaque jour, surtout au début du programme, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de fruits. Après trois jours, c'est un peu moins de fruits. Mais euh, en tout cas, c'est une combinaison que je juge assez intéressante. On va voir euh, après les dix jours, nous sommes au neuvième jour, on va voir après les dix jours quel sera le résultat final chez moi. Et voilà. Je vous souhaite, en tout cas, on va voir dans la journée ce que, euh, comment euh, mon plat va être. Alors le, le premier repas du jour euh, 9, c'est ça, c'est deux petits saucisses à déjeuner, un œuf, un mélange de verre, euh, salade et choucroute au-dessus. Euh, J'ai mis une petite sauce, c'est pas dans le menu mais j'en ai mis pour que ça soit pas trop fade quoi, surtout le, le verre. Donc euh, c'est ça pour le repas numéro 1. Mon repas 2, c'est une salade, une belle salade là. Je mange un peu tard. <rire> toujours, toujours, toujours, toujours dans le travail, mais je suis contente, contente, contente de, de manger cette belle salade. Euh, c'est fait avec des avocats, des mi-avocats. C'était un petit avocat demi, oeufs dur et euh, des épinards, bébés, les concombres. Et voilà. Donc, ça sera ça mon deuxième repas et il va juste rester le repas du soir. Nous sommes rendus au soir, le repas de ce soir du jour 9. Hey On est un jour de la fin. Le repas de ce soir est, éla est assez élaboré, je trouve. En fait, il fallait euh, utiliser une, une patate douce moyenne. Mais moi pour éviter les dégâts, euh, moi j'ai utilisé une demi parce que je ne veux pas trop que ça lève mon, <rire> que ça soulève, que ça, que ça, ça spike trop mon insuline là. Donc j'ai euh, pris une demi et il fallait donc cuire euh, la viande hachée avec des épices, tout, avec l'oignon, ail et ensuite... Enlever la chair de la patate, mélanger et remettre, fourrer en, euh, la peau de la patate avec. des assez élaboré, mais moi, en fait, j'ai. Euh, enfin, ça déborde parce que c'est juste une demi-partette. Donc, euh, ça sera ça pour ce soir. Euh, puisque j'ai mis comme feu, c'est. Euh, à la place de la laitue, j'ai mis les kéels. Donc, c'est ça pour ce soir. Nous sommes donc rendus euh, le soir du jour 9, un jour avant la fin. Et il est tard, aujourd'hui je mange le plus tard, de, depuis que j'ai commencé, il est 19h55, donc presque 20h. Euh, je m'arrange à, à manger autour de 18-19h au plus tard ces jours-ci, mais aujourd'hui là, toujours à cause du travail. Bon, <rire> on va quand même essayer de manger ça, mais euh, du fait que je mange aussi tard... Hum, Peut-être ma balance va parler demain. <rire> Donc, en tout cas, euh, nous sommes en train d'aller vers la fin de notre programme. Je goûte un petit peu, c'est bon. C'est sucré, évidemment. La patate douce. Nous sommes en train d'aller à la fin du programme. Et pour dire honnêtement, j'ai hâte que ça finisse. Parce que euh, je vois que le rythme de trois repas par jour est difficile pour moi. Parce que dans la journée, je suis assez occupée. Donc, me lever trois fois pour apporter des choses à manger, ça me, ça me dérange un peu. Le rythme de deux fois par jour, deux repas par jour, me convient parfaitement. Le matin, je n'ai pas besoin de manger, je n'ai pas besoin de réfléchir à ce que je mange. Et autour de midi, à la pause, je mange quelque chose. Et le soir, je prépare le souper, on mange et c'est tout. Pour moi, c'est vraiment le timing idéal. Donc pour la suite je suis sûre après ce programme, je vais voir les éléments que je vais tirer dedans, mais je vais les mettre juste en deux repas par jour. Je pense que ça sera plus euh, quelque chose qui va le plus durer longtemps. Oui la collation, si ce sont des mois et juste un fruit, ça c'est facile. Mais dire que je fais ça, là, là après ceci, autre, oh, peut-être un smoothie. Si j'ai le goût, je peux faire un smoothie. Encore là, ça, ça peut aller. Mais dire que je j'aille faire des préparations assez qui prennent du temps là bon, ça va être compliqué donc c'est tout pour le jour 9 j'espère que ça vous donne des idées et demain c'est le dernier jour le jour 10 du Belly Blaster et à la fin on va tirer la conclusion donc c'est tout pour aujourd'hui likez, partagez vous abonnez si ce n'est pas encore fait et pour ceux qui sont déjà là dans ma petite communauté je vous remercie encore et d'ici la prochaine fois, on se nourrit que du bon. A bientôt. Bye bye.